We'll be Ça fait un bonsoir, je, je me présente moi c'est un dommage dans le jargon de la calligraphie on pourrait dire que je suis une sorte de, de rature hein, de, de le monde. mais pas Me, me définir mais, ben, je dirais que je me sens un peu comme, comme un judas hein, qu'on qu aurait installé sur, sur la porte d'un éducateur évidemment hein. personne ne, ne s'approche jamais hein, ce, ce qui est un peu dommage Bref, je, je suis célibataire et néanmoins ravie hein, de, de vous rencontrer et d'autant plus que, bah que même aussi physiquement, hein, du fait de, de votre absence de coupe de cheveux et de ce petit côté chien battu hein, que vous donne votre pierre légèrement tombante, et bien, et bien, vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre cette actrice aussi talentueuse hein, que, que Borderline, hein, qui est la douce Julie de Pardieu, et, et la version préménoposée de, de la sympathique Amandine Bourgeois et hein, du nouvel Star en 2008 et, et disparue de la circulation la, la même année. Et bien, bah, écoute, hein. et bien, Malgré ça, oui. C'est un des grottes. C'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu rencontre une auteure-actrice de talent hein, qui, bah, qui réussit l'exploit, hein, un peu comme les Michel Bernier et entre Florence et ses hein, avec leur démon de mini, d'illustrer bah, parfaitement à l'expression « Rien ne se perd, tout, tout se transforme hein, ». Ça fait maintenant près de dix ans hein, que, bah, que vous nous resservez à toutes les sources, hein, votre magnifique création intitulée du vent dans mes une aventure autobiographique aussi formidable que, que visiblement lucrative qui, qui a commencé par un one-man show comme on a dit en 2004, puis un roman en 2006, un livre audio en 2008, suivi d'une BD en 2009 et, et cette année, à moins que vous ne sortiez prochainement la... La housse de quoi tout le mague, bien, bien, on peut dire que, que la boucle est bouclée. Hein, C'est ver... voilà. <rire> Ah, belle idée. En tout cas, la, la boucle se boucle avec la version cinématographique hein, des, des aventures de Rachel. Une petite fille âgée de 9 ans, hein, qui en plus de partager sa chambre avec sa mémé AVC, a, a pris l'habitude hein, de, de dormir avec son cartable. Une lubie hein, qui, qui pousse aux ses parents hein, un tantinet protecteur hein, du fait de, de leur ascendant cachère. à, à l'envoyer chez un monsieur, un hein, réflexe hein, plein de sens. Que le son, ben, bon, non, jamais mes parents. Hein, ce, malgré le fait hein, que dès l'âge de 5 ans, et ce jusqu'à ma majorité, j'ai bien, bec bien, et anglais chaque soir pour pouvoir dormir dans, dans une combinaison de plongée, une tenue hein, en un auprès, mais aussi épaisse hein, que normalement difficile à retirer. Hein, mais, mais qui est la hein, scène Cela dit jamais dissuadé, mon, mon peur, mais les nombreuses fois ou à l'aide de son tuba, il est venu dévaliser les oursins d'Amatrique. C'est moi ce que je vous hein, table. Hein, et en, par... et, et en parlant de, de traumatismes liés à l'enfance, justement. En plus d'avoir des parents anti-Barbie et anti-Nutella hein, pour ses 9 ans, hein, histoire de bien inculquer la, la notion de compassion, et eh bien, eh bien la maman de Rachel, elle lui offre un, un parrainage hein, pour un enfant du Sahel, une cause aussi noble que a perdu d'avance, dans le sens où je suis un mon petit... Je ayant parrainé par le passé, hein, et ça afin d'obtenir une réduction d'impôts, un certain Abdullah, un petit Somalien adorable, qui, qui comme c'est souvent le cas chez, chez les bamboulins, il faut bien l'avouer, était aussi architique hein, que ce repositif de ce fait, hein, je peux vous dire. Hein, que, mais que d'un point de vue fiscal notamment, hein, mieux vaut investir dans, dans la Loire Robien que, que dans le mort de faim, sur sa petite confidence. Je vous abandonne. Je, je file de ce pas tenter ma chance sur la ligne 4 du métro où un homme a été mis en garde à vue hein, parce qu'il était poli et, et ria avec les passagers. Une attitude bienveillante hein, qui, effectivement, de nos jours peut pas choquer. Hein. Donc c'est comme moi, là. La terroriste de l'amour mort, putain. On n'a pas peur hein, de, de finir au trou, comme on dit. Mais n'hésitez hein, pas hein, à m'y rejoindre. bravo, bravo. bravo. <rire>